Bonjour, c'est mon rouleau au raisin qu'on peut aussi appeler escargot au raisin. Euh, on est au Debrève, ça c'est écrit Debrève euh, en bégare avec l'alphabet cyrillique. C'est la, la laiterie Debrève. En fait, c'est aussi une pâtisserie, boulangerie-pâtisserie. Puis j'ai aussi acheté un croissant parce que bientôt, j'aurai pas les bons croissants et les bons rouleaux au raisin de Debrève. C'est des croissants au bar. Et le mot en bulgare pour croissant, c'est croissant, mais j'ai demandé Edine croissant parce que c'est un mot français, je ne suis pas capable de le prononcer en bulgare. Et c'est les petites choses de Sophia dont je vais m'ennuyer. Je vais m'ennuyer de ça, ça va me manquer. Euh, puis on est devant le parc des docteurs, bien sûr. Je vous ai déjà tout montré ça. Hein. Ça, c'est le beau parc des docteurs, mais là, c'est l'hiver. Puis à droite, dans le parc des docteurs, il y a les ruines. C'est des ruines romaines, grecques et aussi de la renaissance bulgare, je pense. Donc, c'est juste un petit moment à Sofia, une petite pause dans l'après-midi. J'ai un petit creux, j'ai une petite faim, donc je vais manger ça. Salut!